Bonjour, je suis Margot Lacoste pour le Relais Culture Europe. Nous assurons en France la mission de Bureau Europe Créative, c'est-à-dire que nous sommes là pour vous accompagner sur les opportunités de ce programme et notamment sur ces appels. L'objet de la vidéo est de vous présenter l'appel Media, TV and Online Content, de pouvoir le décrypter ensemble et de vous donner les premières clés qui vous permettront de vous positionner sur cet appel. Je vous propose de regarder dans un premier lieu quels sont les objectifs de cet appel. En effet, cet appel a vocation de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles européennes, donc portées par des producteurs, productrices indépendantes européennes. Et il a une vocation à accompagner les objectifs principaux du programme Média, qui sont la circulation d'œuvres européennes par le biais de la coopération, donc ici notamment sur la coproduction, et par l'outil principal de l'innovation. Si on regarde un peu plus concrètement ce qui se passe sur euh, ces, les objectifs de cet appel, l'idée ici de, est de pouvoir soutenir les producteurs productrices qui ont besoin euh, de financement pour développer un projet à, à forte plus-value européenne, donc notamment de ces œuvres européennes dédiées à une, une diffusion audiovisuelle. Pour cela, il est fortement euh, euh, favorisé en fait, la collaboration entre pays médias à plusieurs biais, bien sûr par le biais de la coproduction, mais aussi par le biais de la participation de plusieurs diffuseurs européens, et notamment avec un point particulier sur les types de coopération avec les pays dits à faible capacité, c'est-à-dire les pays du bassin plutôt est et sud de l'Europe. Le dernier point, c'est d'utiliser l'innovation comme un biais pour pouvoir accroître l'audience, permettre à l'œuvre de rencontrer son public, donc c'est notamment scruter ensemble quelles vont être les stratégies financières que vous allez mettre en place, notamment avec vos coproducteurs, et notamment voir quel travail vous allez pouvoir mener sur la stratégie de distribution en lien avec votre distributeur, mais aussi ce que vous pourriez mener directement par les diffuseurs que vous, euh, que vous euh, associez à votre projet. Enfin, il faut noter que euh, pour… Pour l'ensemble des appels du programme, il y a ce qu'on appelle des priorités transversales. Chaque projet doit porter ou développer une stratégie en lien avec la transition écologique et les impératifs de porter un secteur plus inclusif, paritaire et divers. Très concrètement, sur l'écologie, c'est montrer comment dans le management du projet, donc notamment sa production à travers la volonté de développer des tournages à empreinte carbone éco-responsables, ou alors euh, dans le volet éditorial du projet que vous portez, de mettre en valeur ces, euh, ces billets euh, dédiés au développement de la transition écologique. L'autre point concernant l'inclusivité du secteur est de montrer bien sûr la dimension paritaire de votre projet, qu'il s'agisse là aussi au niveau du management ou au niveau euh, de, de, du côté éditorial, mais également au niveau... Euh, au niveau des questions de diversité et aussi d'inclusion de l'ensemble des publics qui pourraient trouver votre œuvre. Si on regarde quel type de projets ont pu être soutenus sur cet appel, pour vous permettre peut-être de vous positionner par rapport à des soutiens existants, on peut noter déjà le cadre général de l'appel en termes de capacité de soutien. C'est un appel qui, si on regarde sur l'ancien sur euh, programme, sur la période 2014 à 2020, permettait de soutenir environ 48 projets par an, et notamment, en moyenne, une dizaine de projets français étaient soutenus. Le taux de sélection était de 36 et la France était le premier, premier pays bénéficiaire de l'appel. Si on regarde sur les premières années de ce nouveau programme depuis 2021, on peut déjà considérer une enveloppe budgétaire plus importante. Elle est désormais fixée à 22 millions d'euros, notamment sur les appels 2022 et 2023. Cela a permis de soutenir pas forcément plus de projets, puisqu'environ 50 projets par an ont été soutenus, mais peut-être de mieux les doter financièrement. Et on peut noter que 12 projets par an ont été soutenus sur le début de cette programmation. Ici, le taux de sélection était plus favorable, 50 de sélection on pourra voir notamment que c'est lié à des critères d'éligibilité peut-être un peu plus restreints de ce qu'on avait l'habitude de connaître sur l'ancien programme. Peut-être pour illustrer euh, les types de projets qui ont pu être soutenus, on pourrait citer par exemple la série d'animation Edmond et Lucie, produite par Miam Animation, ou encore euh, une autre série d'animation qui est celle-ci le, le, le fruit d'une adaptation, Chien pourri, produite par Folivari, en coproduction, et donc en partenariat avec des producteurs belges et espagnols. Côté documentaire, on peut noter le récent soutien euh, d'une série documentaire, Draw for Change, qui était elle portée par un producteur belge, clin d'œil, en partenariat dans la candidature avec trois autres sociétés de production européennes, luxembourgeoise, néerlandaise et une française, la société de production Les Films de Balivari. Un unitaire TV a également été soutenu en documentaire. C'est le documentaire Russia versus Shrisha qui a été produit par Yuzu Productions, ici en coproduction et en partenariat avec une société de production lettonienne. Côté fiction, on peut par exemple citer le, le soutien de la production de Drama, Une mère parfaite. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était non seulement une coproduction avec la Belgique et l'Allemagne, mais surtout avec une association de diffuseurs assez nouvelle entre TF1, la ZDF, mais aussi Netflix. Et enfin… Les deux premières saisons de Parlement ont été soutenues, donc une série portée par euh, Ciné TV, société française, en partenariat et en coproduction avec euh, des sociétés euh, de production belges et allemandes. Et ici, ce qui était intéressant, c'est que c'est une, une série qui est euh, destinée directement aux plateformes, donc en l'occurrence euh, France.tv, qui a pu être soutenue sur euh, cet appel TV and Online Content. Maintenant... Pour voir quels sont les types de projets qui peuvent être soutenus à cet appel, il est impératif de prendre en compte les critères d'éligibilité propres aux œuvres. Donc vous pouvez désormais présenter euh, des projets de fiction, animation ou documentaire, qu'il s'agisse d'un unitaire ou d'une série, qu'il s'agisse d'une première saison ou une ou saison 2, 3, 4, il n'y a plus de limite en termes de saisons qui peuvent être soutenues. Il y a des contraintes de minutes, pour l'animation c'est minimum 24 minutes, le documentaire 50 minutes, la fiction 90 minutes. Premier point d'attention, euh, ces œuvres doivent être principalement dédiées à une diffusion télé ou sur plateforme. Elles doivent être, pouvoir être qualifiées d'européennes, c'est-à-dire qu'elles sont majoritairement financées par des, des fonds européens, euh, des sources de financement européens, et également principalement composées d'équipes de, de, artistiques et techniques d'origine européenne. Enfin, euh, les, ce type d'œuvre rejoint les objectifs de l'appel, c'est-à-dire que les œuvres qui sont dans le cadre d'une coproduction européenne seront favorisées dans, dans ce type d'appel. Et enfin, il sera impératif au moment du dépôt d'avoir l'engagement ferme de diffuseurs ou de plateformes européennes, c'est-à-dire établies en Europe. Maintenant, je vais vous proposer de regarder quels sont les critères d'éligibilité de cet rappel. Est-ce que votre projet est éligible ou pas Il est important de noter que l'ensemble de ces points doivent être impérativement respectés, non seulement au stade du dépôt de la candidature, mais également respectés pendant toute la durée de l'action jusqu'au moment où vous terminez euh, le soutien avec Média. Premier point, l'éligibilité de votre structure. Est-ce que, oui ou non, vous êtes bien une société de production audiovisuelle, européenne et indépendante Attention, si vous êtes dans le cadre d'une coproduction européenne, cette candidature devra être portée conjointement avec votre coproducteur européen. Il sera donc déclaré co-bénéficiaire de l'action et à ce titre, votre coproducteur devra également remplir ses critères d'éligibilité. Maintenant, si on regarde les critères plutôt liés au projet, on va d'abord voir dans un premier temps, l'éligibilité du projet par rapport à son calendrier de production. Donc, il est impératif que vous déposiez votre candidature avant le premier jour de tournage. Deuxième point, l'œuvre doit bien être qualifiée européenne selon les critères de médias. Vous pourrez trouver un barème européen en ce qui concerne l'évaluation des équipes créatives et des postes techniques. Et Également, on regardera le plan de financement de votre projet afin de s'assurer qu'au moins 50 du financement est d'origine européenne. Troisième point, en ce qui concerne les diffuseurs. Donc, ici, les diffuseurs sont aussi bien des diffuseurs linéaires que non linéaires et il est impératif d'avoir deux diffuseurs formellement engagés au moment où vous déposez votre candidature. Pour cela, on vérifiera que vous ayez bien les contrats de préachat ou de coproduction avec ces diffuseurs. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir ces contrats, alors. La, les lettres d'engagement chiffrées peuvent être acceptées, mais sur des conditions extrêmement restrictives. Et à ce titre, on vous engagera à, à échanger ensemble afin de s'assurer de l'éligibilité sur ce point spécifique. Quatrième point, en ce qui concerne le financement, vous devez prouver que vous avez au minimum 40 du financement acquis au moment où vous déposez la candidature. Là aussi, il faudra pour, euh, fournir les preuves, contrats, notifications de subventions, etc. Enfin, dernier point d'éligibilité, vous devez prouver que vous détenez bien la majorité des droits. C'est-à-dire que vous, en tant que producteur principal, vous devez absolument être le producteur majoritaire, uniquement en cas de, de répartition à 50-50 avec un autre coproducteur, alors vous devrez être désigné par votre coproducteur comme société de production déléguée. La notion de co ici ne serait pas acceptée. Enfin, quelques points d'attention sur l'éligibilité de l'appel. Vous pouvez déposer dans un cadre dit mono bénéficiaire, c'est-à-dire vous, société de production euh, seule, présenter la candidature, ou alors dans un cadre multi-bénéficiaire, c'est-à-dire que dans, à partir du moment où vous êtes en coproduction européenne, vous devez déclarer votre coproducteur comme co-bénéficiaire de l'action. Enfin, sachez que euh, cette, cette, euh, cette aide peut être cumulée avec un éventuel soutien en développement à Média, c'est tout à fait possible. Et d'autre part, vous pouvez également présenter plusieurs candidatures à cet appel. Il n'y a pas de restriction. En revanche, l'appel étant assez restrictif en termes de nombre de soutiens, on vous engage à bien vous positionner en amont sur quel type de projet aurait le plus de chances et donc de se positionner sur, euh, sur le nombre de candidatures que vous pourriez éventuellement déposer. En ce qui concerne, la géographie de médias, quels sont les pays éligibles à cet appel Effectivement, on a vu dans les critères d'éligibilité que la notion européenne revenait souvent, que ce soit au niveau des, des pays coproducteurs, des diffuseurs coproducteurs, mais également des équipes artistiques et techniques. Pour cela, on se réfère à la liste des pays médias qui, sont, qui participent à cet appel. Donc, cela concerne bien sûr les 27 États membres de l'Union européenne, mais également l'Islande, le la Norvège, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. Donc, soyez bien attentifs, uniquement ces pays-là seront considérés comme pays médias dans le cadre de cet appel et donc du coup sur les vérifications d'éligibilité. Autre point, comme je vous le disais, l'appel cherche dans ses objectifs notamment à favoriser les liens avec les pays dits à faible capacité de production. Et Média a catégorisé ces pays en deux groupes, le groupe A et le groupe B que vous pouvez voir sur cette présente slide. Maintenant, on vous propose de regarder quels sont les critères d'attribution, c'est-à-dire que chaque candidature européenne est notée sur 100 points selon quatre critères d'attribution. La pertinence du projet au regard de, la plus de sa plus-value européenne, la question de la qualité des contenus et des activités, puis la le management du projet et enfin sa dissémination. Si on regarde ces quatre grands critères appliqués à cet appel, vous verrez qu'il y, euh, qu y a beaucoup de, de précisions euh, qui vous permettront de vous positionner sur le projet. Si je regarde par exemple le premier critère qui porte sur la pertinence, il porte sur 30 points. On voit déjà que ne serait-ce que le sous-critère de la dimension européenne du financement porte elle-même sur 15 points. Donc ici, les projets en coproduction avec l'apport de diffuseurs, notamment étrangers, seront clairement mis en avant. Euh, le pourcentage de financement non national et confirmé est un sous-critère en soi. Et d'autre part, on fera appel à votre stratégie en tant que producteur-productrice sur l'originalité et l'innovation de la structure de financement du projet. Autre sous-critère, cinq points dédiés aux projets qui sont dans le cadre de coproduction européenne, où on évaluera le niveau de coopération, qu'il soit artistique ou financier et quelle est sa valorisation pour le projet. Enfin, sur ce, dernier, sur ce premier critère-là, on verra également les approches liées aux priorités transversales du programme, en ce, qui concerne l euh, en ce qui concerne la durabilité du projet, et en ce qui concerne la question de la parité et de la diversité. Si on regarde le second critère, lié à la qualité des contenus et des activités, Ici, sur 35 points, on verra que 15 points seront dédiés à la qualité artistique du projet, 5 points sur le financement du projet, sa faisabilité, son adéquation avec le budget qui est présenté et la cohérence entre ce budget et ce financement. 15 points sur le potentiel de l'œuvre à voyager, donc au regard de, son, de sa présentation artistique et de son financement montrer quelles sont les, les possibilités, de, les points forts de cette œuvre en, en ce qui concerne euh, euh, le public visé, les types de marchés qui, qui peuvent être atteints grâce à ces partenariats euh, développés pour, pour ce projet-là. Troisième critère, le management, cinq points. Ici, on va simplement étudier le savoir-faire de votre équipe, société de production et éventuellement de vos coproducteurs, partenaires de la candidature. Dernier point d'attribution, de, excusez-moi, la dissémination sur 30 points. Ici, euh, on va regarder tout d'abord l'engagement de votre distributeur, qu'il s'agisse soit d'un distributeur euh, qui apporte un MG ou alors d'un distributeur qui fasse partie de votre groupe. Il sera noté sur 10 points. On va noter également la stratégie de distribution de votre projet, notamment vous, en quoi vous, euh, en tant que producteur, productrice, vous avez une approche active sur ces questions de distribution avec les différents liens que vous pouvez avoir développés avec euh, vos coproducteurs et les différents diffuseurs et bien sûr la stratégie portée d'un commun accord avec le distributeur auquel vous confiez votre œuvre. Enfin, cinq points dédiés à la qualité de la stratégie marketing et promotion. Donc notamment euh, que ce soit les approches euh, innovantes pour le public, quel budget vous pouvez dédier à cela. On pense par, par exemple euh, à une stratégie en festival, pour le documentaire, par exemple, à une stratégie d'impact, etc., etc. Maintenant, comment se présente une candidature à Média Sachez que euh, pour, tout, pour tous les appels médias et Europe Créative, vous devez présenter votre candidature sur le portail de la Commission européenne, FTOP, et ici vous allez créer une candidature. Sur cet espace en ligne, vous verrez quatre parties. La partie A, où vous déclarez les informations administratives et où vous devrez déclarer également vos coproducteurs partenaires de la candidature. La partie B, qui contient le contenu de la candidature, on y reviendra juste après. La Media Database, où vous devez déclarer les informations techniques sur l'œuvre, type calendrier de tournage, les équipes artistiques et techniques, etc., etc. Et enfin, une partie C qui comporte des informations complémentaires globales, notamment des chiffres clés sur la structure. Si on regarde de plus près la partie B, vous trouverez ici ce qu'on appelle l'Application Form. L'Application Form est un document dans lequel on va retrouver l'ensemble des questions qui sont liées à ces fameux critères d'attribution et auxquels vous devez répondre, et c'est là-dessus que vous serez noté. donc C'est pour ça que l'application form est vraiment le cœur de votre candidature, puisque c'est ici que vous allez développer l'ensemble des argumentaires que vous présenterez dans le cadre de cette candidature. Et d'autre part, vous devrez présenter aussi une partie plus technique qui correspond à la gestion du projet selon les standards européens, qu'on appelle ici le work plan. Enfin, l'ensemble des annexes obligatoires à fournir sont... Un budget média où on va déterminer quels sont les coûts éligibles liés à l'action, les coûts éligibles étant les coûts directs dans la durée de l'action, une action commençant plutôt à la date de dépôt de la candidature, c'est-à-dire que toutes les dépenses antérieures au dépôt de la candidature ne seront pas prises en compte dans ce budget média. L'autre chose, c'est qu'il faudra bien sûr prendre en compte votre budget à vous et le budget de vos partenaires coproducteurs s'ils sont co-bénéficiaires de la candidature. On vous demandera également de remettre une fiche information sur l'œuvre. Ici, c'est simplement un PDF généré à partir des informations que vous avez saisies dans l'espace Media Database. Vous devrez également fournir un dossier artistique pour valoriser votre projet, notes note de réalisation visuelle. Si vous avez des, des liens vers des teasers ou trailers, mettez-les. Vous devrez également présenter euh, une structure de financement à travers un modèle Excel sur le plan de financement pour prouver les financements confirmés sur votre projet. Enfin, également, il faudra présenter donc, du coup, les preuves de financement confirmés, donc les scans de l'ensemble des contrats, notifications de subventions, etc., qui auront été déjà confirmés sur votre projet. Les autres types de, de financement non confirmés, donc notamment des lettres d'intérêt que vous pourriez avoir déjà obtenues auprès de d'autres diffuseurs qui ne sont pas encore formellement engagés sur le projet. Et enfin, un document Excel qui s'appelle Declaration on Ownership and Control qui, lui, vise à vérifier l'éligibilité de la structure déposante, vous, la société de production, candidate, mais du coup également vos éventuels coproducteurs, co-bénéficiaires de l'action. Enfin, si on souhaite... Euh, voir ensemble quelles sont les informations générales sur l'appel. Alors Tout d'abord, quel est le montant de la subvention média que vous pouvez solliciter Vous pouvez solliciter jusqu'à 20 du budget de production éligible, c'est-à-dire le budget d'immédiat qui représente l'ensemble des coûts éligibles liés à l'action. Et euh, ce montant est plafonné selon son genre, c'est-à-dire que si vous êtes sur un projet d'animation, peu importe que ce soit unitaire ou série, vous pourrez au maximum solliciter 500 000 euros. En documentaire, ça sera maximum 300 000 euros. En fiction, il y a une répartition selon le, le, selon le budget de production. 500 000 euros, si jamais euh, le budget de production est, établi, est supérieur à 10 millions d'euros, vous pourrez solliciter jusqu'à 1 million d'euros de financement de médias. Et si jamais le budget de production est supérieur à 20 millions d'euros, vous pourrez solliciter jusqu'à 2 millions de financement de médias. Il est important de noter que dans le cadre de ces subventions, celles-ci doivent être réparties entre les co-bénéficiaires de l'appel, c'est-à-dire entre vous, société de production déléguée, et vos et éventuels coproducteurs qui participeront à cette candidature. La durée de l'action, elle doit durer entre 24 mois et 36 mois, notamment pour les séries. Pour votre bonne information, l'action démarre soit à la candidature du contrat ou plutôt à la date de dépôt de la candidature. Et c'est cette, cette période de l'action qui va notamment déterminer les coûts éligibles que vous pourrez présenter à Médias. En ce qui concerne le calendrier de l'appel, on est sur un rythme annuel avec deux sessions par an. Donc L'appel est publié généralement en automne, avec une première session dont la date limite de dépôt est fixée en janvier ou février. Et il faudra attendre le début de l'été pour obtenir les résultats à cette session. La seconde session, elle, aura une date limite de dépôt prévue entre mai et juin et il faudra attendre l'automne pour avoir les résultats sur cette session. Enfin, pour préparer ensemble votre candidature, le Relais Culture Europe et l'ensemble de l'équipe est disponible pour vous accompagner sur euh, vos projets. Donc bien sûr, vous retrouverez l'ensemble des ressources et de nos informations sur le site du Relais Culture Europe. Nous mettons également à disposition des ressources utiles pour déposer les candidatures. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters afin d'être tenu de l'actualité du programme, mais aussi du secteur audiovisuel à travers la newsletter immédiat notamment. Concernant l'accompagnement, on vous propose des webinaires d'information, des ateliers pour décrypter ensemble et scruter l'ensemble du dossier de candidature. On vous a, on propose bien sûr un accompagnement individuel pour pouvoir vous positionner sur la candidature, échanger, mais aussi relire votre projet. Vous pourrez également retrouver tout un ensemble d'accompagnements hors dépôt de candidature, notamment à travers de nombreuses activités de networking auxquelles on participe avec le réseau européen des bureaux Créative et également en synergie avec d'autres initiatives euh, européennes en ce qui concerne notamment les autres programmes européens. Merci à toutes et toutes de m'avoir écouté. Je suis disponible pour échanger avec vous sur cet appel TV and Online Content.